Donc je me présente, je suis bah donc Antonio, donc je travaille chez Sologer, je suis responsable de tout ce qui est performance. Bon après si vous allez sur le site, je ne suis pas coupable, hein, je suis responsable. Et donc en gros, je viens vous présenter ce qu'on a fait pendant 4 ans sur euh, donc, tout ce qui est synthétique monitoring chez Sologer. Donc dans un premier temps, je vous parlerai vite fait du contexte Sologer, mais très rapidement. Le côté, à un on a fait un outil à nous, le pourquoi on l'a fait euh, là, fin, bah, pourquoi on s'est planté aussi qu'est-ce que ça nous a apporté après comment on a fait euh, bah, comment on a choisi un nouvel outil sans avoir les mêmes problèmes qu'on qu a eu avant et aujourd'hui bah, à peu près ce qu'on fait avec l'outil donc ce loger c'est un site de petite annonce immobilière après c'est plus qu'un site il y a vraiment plein, plein de sites et là ils ne sont pas tous là donc il n'y a pas longtemps on a fusionné avec Logikimo donc il y a des sites pour le luxe pour le neuf, pour le... Bah, tout ce qui est construction pour les vacances. Donc c'est à dire qu'on a beaucoup beaucoup de sites avec beaucoup beaucoup d'équipes différentes. Et donc ça, enfin ça pose problème à quand, on, quand on a des équipes transversales parce y a plein de bulles euh, à aider. Donc en 2016, il y a, bah, a créé une équipe euh, performance. Donc parce que bah, voilà, c'est comme euh, la performance est important. C'est comme un site avec un peu de trafic. Donc on s'est dit voilà il faut améliorer nos performances. Donc l'équipe qu'est-ce qu'elle devait faire, elle devait aider les, bah, toutes les bulles, donc faire les audits, tout ce qui est méthodologie, euh, accompagner sur les grosses migrations comme HTP2 ou la mise en place de tests de charge, ou enfin l'utilisation voilà, des outils. Elle devait aussi bah, aider à choisir les, les outils, donc euh, tout ce qui est tests de charge, synthetic motoring, APM, et, enfin tout ce qui est robot. Et après elle devait faire aussi du, donc, du reporting, donc au Comex. Ou sinon, bah, chez nous, on a des, des bornes où on affiche euh, ce qu'on verra plus tard, une méthode des sites. En gros, c'est le classement des performances de nos sites, quoi, pour que ce soit visible tout le temps. Donc voilà, c'est les, les gros morceaux de ce qu'on ce qu doit faire côté euh, performance chez Sologé. Et donc pour faire tout ça, bah, il nous fallait un outil. Donc on s'est dit, bah, voilà, et on va regarder les, les outils. Donc on va prendre un outil de synthétique monitoring. Nos besoins, étaient assez simples donc bah, il fallait qu potentiellement qu'on puisse faire nos, nos KPI donc c'est à dire euh, bah, assembler 2 trois, trois mesures, faire une moyenne, ce genre de choses il fallait que l'outil puisse nous accompagner de bout en bout comme on, bah, on débutait en perf, que ce soit, soit web perf ou back il fallait que voilà, pas un outil qui arrive, qui fasse plein plein de trucs mais qu'il voilà, qu qu soit trop compliqué et qu'on dise bah c'est trop compliqué on, non qu'on l'utilise pas donc il y a vraiment cette partie là qui était importante et le plus important C on s'était dit qu'on allait d'abord euh, voir tout ce qui est sort parties parce que le, le problème c'est qu'à quand on disait bah on va les éliminer loader as le marketing enfin les P.O et ils nous disent non, non c'est super important on peut pas on peut pas les éliminer sinon après on va avoir des problèmes et tout et donc c'était le gros coup queen c'était vraiment les sort parties donc c'était au moins les loader ou, ou en supprimer certaines parce que voilà comme beaucoup de sites on a Enfin, en tracker, on a 3-4 trackers qui font à peu près la même chose mais euh, voilà, c'est euh, une en a un qui a une certaine fonctionnalité et pas l'autre euh, celui-là a le bon tampon, donc on veut celui-là, ce genre de choses et donc on a regardé bah, les, les outils à l'époque et euh, bah, le problème c'est qu'il n'y avait pas, surtout sur la partie sur partie, on n'a pas trouvé d'outils qui correspondaient à nos besoins donc qu'est-ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris du page test donc à l'époque c'est du on-prem, aujourd'hui c'est on sur, sur AWS de notre côté, on a fait vraiment un, donc ce qu'on appelle Perfmon, c'est une application en PHP qui pilote le web page test par l'API web test, donc c'est assez, assez pratique. On a des schedulers pour lancer tests les tests euh, toutes les minutes, toutes les, euh, enfin, voilà, toutes les x, euh, x temps. Quoi. Et après. On a donc, un, donc là c'est du C sharp, euh, c est, on est plutôt est Microsoft chez nous. Donc on a un, parse, un web service qui parse le HR que, que Web peut nous renvoyer. Et donc et tout ça, on le stocke en base. Donc, un indice, euh, la base fait partie des problèmes. Hein, c'est la volumétrie elle est assez énorme. Et donc bah voilà, donc ça c'est l'outil c'est euh voilà joli, donc voilà on a tous nos sites, on a, on a un menu, on peut choisir les, voilà les dates qu'on veut voir first view, second view, enfin voilà en se basant sur WebHTest, après on a la liste de tous nos, tous nos sites, on a, donc voilà on a les métriques classiques, hein, temps de chargement, le poids, le nombre de requêtes, s'il y a un temps de chargement qui d'un coup saute, bah là on voit que c'est le poids aussi à sauter, le nombre de requêtes à sauter, enfin à grossir. Quoi, donc on a ça par tous nos sites. Après quand on clique ici, donc, on suit trois pages, enfin sur tous nos sites on suit trois pages, la home page, la page de recherche, enfin le résultat de recherche et une page d'annonce. Donc c'est nos trois, nos trois pages et donc on fait ça pour tous nos sites, plus quelques concurrents bien sûr, et donc voilà on stocke tout ça en base et voilà le test se lance. Donc c'était assez pratique, l'outil est joli, il fait pas mal de choses, donc euh, par exemple on pouvait toujours accéder au test page test, ça fait qu'on pouvait voir le waterfall, on pouvait voir enfin, les recommandations, l'acta ou ses compagnies, on pouvait vraiment voir pas mal de choses. On pouvait voir les tops des requêtes et les suivre donc de bout en bout. Donc sur un an, je peux dire bah, telle requête, bah, au début, elle faisait, prenait temps. Euh, voilà, après, il faut que ça la même URL, mais voilà, on peut la voir grossir euh, en taille, on peut voir le temps qu'il dégrade ou pas. Voilà on, avait, enfin, voilà on avait le speed index, on avait, euh, enfin, voilà, on avait toutes les métriques que WebPageTest euh, nous permet donc c'était assez, assez sympa. Donc en sorte parti, avec un peu de config on disait voilà ce qui était chez nous, donc interne versus tiers. Donc, pareil on voyait si d'un coup euh, je sais pas, il y avait un nouveau tracker qui chargeait plein plein plein de trucs, bon, on, on voyait assez vite si ça venait de chez nous ou euh, bah, des, des trackers et, euh, et pubs qu'on qu charge. Donc toujours pareil, assez joli, tout ça par, enfin par, par site et par page. Donc pour la partie reporting, donc voilà, la fameuse météo des sites qui est affichée dans les bornes, donc voilà, ça c'était généré automatiquement. Donc Moi j'avais rien à faire, j'avais juste à envoyer au marketing, et le, donc pour la page d'accueil, la page de liste et la page d'annonce, j'avais qu'à envoyer au marketing et lui de l'afficher sur les bornes. Pour le comex, on avait vraiment le côté où on pouvait générer du powerpoint, et donc ça me, ça me pré-générait un PowerPoint et donc après j'ai plus qu'à ajouter deux trois infos et voilà j'avais mon PowerPoint que je pouvais présenter tous les mois au, au Comex. Le truc c'est que voilà dès qu'on avait une idée, bah on pouvait l'implémenter assez vite. Donc ça c'est enfin c'est l'équivalent de request mapper. Hein. Donc ça ça a été, on avait toutes les données en base, on a choisi la bonne libre graphique pour afficher et en deux trois jours c'était fait. Donc c'était et donc et c'est ça qui a fait que le côté surf-party, euh, enfin, c'est super visuel. Donc là encore ça va, mais euh, voilà, au tout début, vraiment, euh, il enfin il avait dans tous les sens. Donc c'est ça en partie qui a permis de dire, ok, on les idole, les surf-party, ou on, on, on en vire certains, enfin, voilà, c'était assez, assez, assez pratique. Quoi. Donc euh, voilà, On peut vous dire, l'outil voilà, est, est génial, il évolue comme on veut, il répond vraiment à nos besoins, il est plutôt joli. Il bon, ne faut pas aller dans test qui est un peu moins joli, mais plutôt joli. Voilà. Donc, bah après, il y avait quelques problèmes. Donc, déjà, bah, toutes les équipes l'utilisaient pas. Je devais régulièrement justifier les, résultats de, bah, les, résultats de, enfin, les mesures qui étaient prises. Il y avait très peu d'équipes qui l'utilisaient. La maintenance, il y avait eu quelques erreurs euh, d'un point de vue architecture, dont euh, la base de données et bah en gros, euh dans l'équipe on était deux et, euh et la personne qui, qui a fait, enfin fait l'outil est partie et donc en résultat c'était vu comme euh bah c'est l'outil de perf pour la perf pas nous on n'en veut pas, on ne fait pas confiance en résultat enfin ils ne font pas confiance ou ne veulent pas faire confiance en, en fonction de ce qu'ils qui arrangent et tout et donc au final bah qu'est-ce qu'on avait c'était vraiment bah un outil qui générait, enfin voilà, qui générait des mesures mais voilà les mesures euh, personne euh, personne ne le regardait personne euh, voilà, donc il a servi pour le, tout ce qui est sort de partie donc ça a vraiment à, à ouvrir les yeux ça a servi des fois mais voilà c'est moi qui tombais sur les, sur les problèmes parce que c'est moi qui utilisais l'outil donc bah, le truc on s'est dit ok on a un outil sympa qui répond à nos besoins donc la maintenance devient compliquée les équipes ont pas vraiment, euh, enfin voilà, ils l'utilisent pas vraiment, donc qu'est-ce qu'on peut faire quoi Donc qu'est-ce qu'on a fait bah, c On s'est dit ok, bah, on va prendre un, un nouvel outil. Et donc, mais avant ça, il y, y a quelques petites questions à se poser. Donc la première, c'est qui est le sponsor de l'outil Par exemple, moi j'ai fait, avant d'entrer chez SOG, j'ai fait pas mal de missions. Des fois on arrive sur une mission, on dit ok, il y a cet outil-là, bon il répond à deux besoins, mais personne n'a pas l'air vraiment l'aimer et donc voilà c'est savoir qui est à l'origine de l'outil des fois disons que l'outil ça peut être maintenant le mec il est enfin la personne le sponsor et CTO ou un truc comme ça et donc c'est un peu plus compliqué de dire ok l'outil est merdique euh, enfin c'est surtout sur la communication on peut pas dire ah l'outil pas bon et tout et euh, si c'est la personne qui euh, qui a fait l'outil et euh, encore là il est assez haut donc là la chance et la malchance entre guillemets que j'ai eu c'est que c'était mon manager donc, la chance c'est que je le voyais régulièrement. Bon après euh, sur mon variable c'était un peu plus euh, compliqué quoi. mais je le voyais régulièrement donc j'ai pu pas mal, euh, voilà, pas mal discuter avec lui pour euh, faire changer d'avis. Après bah, c'est savoir qui utilise l'outil. Donc là c'était princi principalement bah, moi. Donc bah, pour le, les besoins donc ça les besoins qui sont utilisés aujourd'hui. Donc comment il est utilisé. Et enfin bah, c'est quoi le budget. Donc, par exemple si voilà l'outil euh, peut-être qui fait pas le qui ne fait pas tout mais qui ne coûte rien bah, le remplacer par un autre outil donc, où on va devoir sortir de l'argent ou redévelopper bah, voilà, c'est plus, plus compliqué à vendre donc là c'est vraiment le, le côté qui il faut convaincre pour dire ok bah, l'outil euh, était bien à une période enfin, ouais, il a fait le job et tout aujourd'hui le contexte a changé et donc bah, il faut changer d'outil et après c'est savoir qui l'utilise et comment pour euh, bah, recueillir les besoins et après voir si bah, s'il n'y si a pas de budget euh, ça a plus un plus loin donc la première question qu'on s'est posée, c'est en le côté, est-ce qu'on achète un outil qu'on refait C'est qu aujourd'hui en open source, voilà, il y a WebPageTest, il y a SatSpeed, enfin, il y a pas mal d'outils qui permettraient de le faire. Euh, le truc, voilà, c'est, euh, enfin voilà, on s'est déjà pris le, les, les pieds dans le tapis une fois. Euh, comme je vous ai dit, euh, aujourd'hui, enfin voilà, on, on était deux, on est passé à un, donc c'était voilà le côté maintenance, le côté maintenir un outil tout. J'étais pas très chaud parce qu'il y a pas mal de jobs à faire euh, côté performance. Donc on s'est dit, voilà, donc on, bah on, on va prendre un outil du marché. En plus, ça, le côté outil fait par la perf pour la perf, on, ils plus, on les, voilà, les gens ne pourront pas dire, bah, c'est un outil que vous avez fait vous-même pour vous, et donc euh, bah, nous, ce n'est pas les besoins qu'on a, pas les, euh, enfin, vos mesures euh, ne paraissent pas bonnes et tout. Quoi. Donc on a décidé de faire un, donc un POC. Donc La première chose que j'ai fait, c'est réunir assez d'équipes, mais pas trop, parce que sinon ça prendrait trop de temps, mais euh, réunir assez d'équipes, donc, non celle qui était récalcitrantes pour dire ok bah voilà donc euh, venez avec moi on va choisir un outil ensemble c'est vous qui aurez le dernier mot et euh, donc voilà après on part dessus et voilà tout le monde utilise cette partie là donc et après bah, pour tester des outils bah comme ils sont pas gratuits il faut au moins avoir la version enfin pendant un mois donc faut bah, il faut négocier avec son manager pour avoir un peu de budget bah, c'est pas c'est pas énorme hein, c'est quelques centaines d'euros donc avoir un objectif assez clair, voilà. Donc on avait un outil qui faisait pas mal de choses, mais euh, comme je l'ai dit dans le slide d'avant, il y a des, des, des fonctionnalités qu'on n'a pas vraiment utilisées, qui ont été utiles à un moment, qui sont plus utiles aujourd'hui. Donc nous, c'était bête et méchant, on a fait une liste, de, enfin une carte au Père Noël. Quoi. Après il faut faire attention, parce qu'il y a des gens qui veulent tout et n'importe quoi, donc voilà, après il faut mettre des poids et tout. Donc c'était... Euh voilà et après vraiment planifier. donc en gros nous ça a duré trois mois et je sortais les donc on était 4-5 je sortais les 4-5 personnes tous les mercredis après midi on se mettait dans une salle et on travaillait ensemble donc, voilà une fois que ça s'est fait voilà il y a le kick-off et tout on, on négociait avec le, le CTO pour être sûr que voilà que c'est ok voilà. et donc on démarre donc là on a choisi quatre outils pour ceux qui sont aussi mauvais en anglais que moi already use 1 ça veut dire uptrends euh, up already use 2 ça veut dire uh, gtmetrics pro famous ça veut dire speed curve et Changer, ça veut dire darboost dar voilà. ça c'est pour ceux qui sont mauvais en anglais donc qu'est-ce qu'on a fait bon, donc, on, on s'est divisé en plusieurs, en plusieurs équipes et on a vraiment testé euh, dans tous les sens donc ça ça prend un peu de temps mais voilà, ça permet de, de faire pas mal de choses donc on, a, on commence à Regardez, on va superviser nos sites et tout, on en met plusieurs en parallèle. Donc, euh, donc celui-là, euh, le contexte, c'est qu'il était utilisé par Logikimo et qu'il faisait pas mal de choses. Et donc comme on était en train de fusionner avec Logikimo, bah là c'était le, le côté, euh, il enfin, faut donner la chance à l'outil. Il y avait deux trois trucs qui nous gênaient, mais on se dit bon, on, va faire une démo, euh, on va demander une démo à l'éditeur. Donc euh, le deuxième... Euh, le problème, c'est que, enfin, d'un point de vue reporting et dashboard c'est vraiment pas ce qu'on voulait. C'est nous, on était vraiment orienté performance, donc celui-là, bah, on, on l'a laissé tomber. Donc le fameux, le, le la, la partie euh, compréhension du prix était un peu, un peu compliquée. c'était, enfin, si on lisait bien, c'était assez clair. Après, il voilà, y avait deux trois trucs un peu bizarres, donc euh, voilà, j'ai demandé confirmation. Euh, L'éditeur, donc ça, c'est 4-5 mails avant que je dise Ok, si j'ai bien compris, c'est ça, ça, ça, ça. L'éditeur m'a dit Oui, oui, c'est bien ça. Okay. Euh, donc sur le Challenger, donc, donc, bah, comme c'est sûr qu'on a exprimé c'est Darboost, on a demandé une démo. Donc on avait joué avec, il voilà, y avait 2-3 bah, trucs qui nous gênaient. Donc on a demandé une. Bah, voilà, en gros, il y avait deux fonctionnalités qu'on voulait, qu'on n'avait pas vu donc on a demandé une démo, donc on a eu la démo et donc là après euh, après la démo les gens étaient plutôt euh, partants sur, sur cet outil donc après, euh, ouais, donc, le problème du premier outil c'est que voilà il y avait, avait d'un point vue du perf perf pur, hein, parce qu'il a, a plein de fonctionnalités, il était enfin voilà, était un peu euh, on va dire ancien quoi donc on a demandé les évolutions là à chaque fois qu'on demandait un truc c'était ah oui il n'y a pas de problème on va le faire, on va le faire euh, sur le seul connu, donc on a demandé des évolutions, on, a, enfin on est tombé sur un bug, le bug a été corrigé, à chaque fois on demandait une évolution, c'était vraiment, c'est pas possible, c'est pas possible, il euh, n'y a aucun client qui nous a demandé, bon, euh, enfin voilà ce genre de choses. Donc là, bah, quand le côté, ouais, c'est euh, pas, enfin ça a rien, c'est un, un, un besoin qui vous, qui vous est trop spécifique, donc on ne va pas l'implémenter. Donc, on envoie un mail en prenant les concurrents, on dirait, mais eux le font et tout. Enfin voilà, C'est un peu ping-pong, tout ça pour vous dire au final, ah ben bah non, on le fait pas. Euh, côté d'Arboost, il y avait une évolution qu'on bah, qu voulait à tout prix, donc on l'a demandé. Donc, bah, il voilà, y en a certaines qui sont passées, d'autres qui ne sont pas passées. Mais bon, la principale est passée. Donc, après, donc, après la, la démo et des enfin voilà on voyait que par rapport au besoin de se loger à ce moment-là, l'outil ne faisait pas l'affaire. Donc il n'était pas assez orienté perf. Donc on a négocié la licence avec Darboost parce qu'on avait deux, trois besoins particuliers euh, sur mon utilisateur, genre de choses. Donc voilà, après comme on a eu ce qu'on voulait, donc, voilà, on a sélectionné Darboost et on a laissé tomber tous les autres. Et donc sur cette étape-là, enfin toutes ces étapes-là, on a pris pas mal de, pas mal de choses. Donc la première, c'est que, enfin moi, pour avoir travaillé chez Dynatrace avant, être committer, jimitter et tout, enfin chaque outil a sa philosophie. Donc c'est important de, de voir un spécialiste de l'outil l'utiliser. voilà, c'est tous les outils ont pas la même ergonomie, ont pas la même philosophie. Donc ça, comme je l'ai dit, DarkBoost, bah, il, il était sympa qu'on utilisait au début nous, nous-mêmes, et deux trois trucs qu'on n'avait pas vu, Donc quand on a demandé la démo, bah voilà, il y a deux trois trucs qu'on n'avait pas vu qui étaient importants pour nous. Voilà et donc ça a permis de vraiment de débloquer, euh, enfin débloquer le, la chose. Euh, L'autre chose, c'est qu'il bah, ne faut pas hésiter à demander des évolutions ou à remonter vos besoins, parce que enfin, les éditeurs, sinon, ils ne pourront pas... Il enfin, si y a des trucs qu'on peut faire nous-mêmes, mais c'est-à-dire qu'à chaque fois, on a une glu, en plus, euh, sur, enfin, une verrue sur l'outil, vous savez que si l'outil change, bah, on est obligé de maintenir et tout, donc le plus simple, c'est vraiment de maintenir, parce que... Enfin, les éditeurs, enfin, voilà, plus ils ont de retour, plus ils peuvent prioriser leurs leur besoins. Euh, L'autre truc, bah, c'est d'avoir un sponsor côté, bah, côté se loger. Donc, moi, c'était mon manager donc, euh, qui était convaincu qu'il fallait abandonner l'ancien ancien outil et passer au nouveau. Donc ça a permis d'avoir le budget, ça a permis d'avoir de, bah, de, la réunion avec le, le CTO assez vite, ce genre de choses. Donc ouais, le truc c'est vraiment, il bah, ne ouais, faut pas juste regarder la doc, donc vraiment l'utiliser, hein, c'est pas, enfin l'époque où on prend euh, plusieurs outils, on met des croix sur les euh, fonctionnalités fois, on, par rapport à la doc, bah, des fois il y a des surprises, hein. le même nom d'une fonctionnalité d'un outil à l'autre peut dire euh, vraiment plein de choses différentes. Donc ouais le côté aussi euh, ah si vous êtes le premier utilisateur euh, enfin le premier client qui demande ça c'est ça que soit deux choses soit c'est qu'on n'est pas du tout la cible et donc dans ce cas là bah, ça un arrière plus loin soit voilà c'est qu'en gros euh, c'est euh, qu'il veut pas faire enfin euh, il veut pas évoluer donc ça aussi ça, ça peut être euh, voilà c'est enfin quand on a ces réponses là il faut faire attention un autre truc qui a été pas mal c'est bah comme moi je suis dédié à la perf côté chez Sologé donc je fais de la veille techno et bah des outils de synthetic monitoring, il y en a plein plein plein et euh, voilà faire de la veille ça permettra d'avoir une liste assez, assez restreinte pour ne pas passer 10 ans euh, à tester tous les outils quoi. Euh, un autre truc qui peut être pas mal c'est d'avoir la roadmap voilà, ça permet de savoir s'ils si vont dans la même direction que, que bah, nous on veut quoi. Euh, ouais, donc, ça aussi c'est, euh, mais ça ils l'ont tous sorti hein c'est le côté où on va le rajouter dans le backlog c'est gratuit de rajouter quelque chose dans le backlog ils ne s'engagent à rien donc pareil, s'il n'y a que ça, au bout d'un moment bah c'est que ouais, c'est gentil mais euh, il faut un million de s'engager nous on s'engage donc euh, il faut que les deux s'engagent euh, et après ouais, donc ça aussi c'est pendant le POC et après le POC le truc super important c'est l'outil si, euh, si les gens ne font pas confiance en l'outil pour X raisons euh, c'est fi fin, fini, c'est euh, les gens ne vont pas faire confiance aux au, au résultats. S'ils ne font pas confiance aux résultats, à chaque fois qu'on va arriver en disant attention, il y a ça comme problème, ils vont vachement changer la personne qui vient avec le, avec le, fin avec le warning. Donc, voilà, et donc ça, bah, bah, l'avantage ici côté Darbus, c'est qu'ils bah, ont le CSM qui est au fond, bah, donc, un, déjà qui parle français, et deux, qui est assez réactif. Donc dès qu'il y a un truc où moi je ne comprends pas, où je veux que le, avoir une validation avant de le dire à mes collègues, je, bah voilà, je, je passe par le, par le support, quoi. Voilà, ouais, J'ai eu plusieurs outils où les gens, dès qu'ils se mettent à douter des résultats, euh, ça devient très compliqué, parce que quand on arrive en disant « là voilà, l'outil a dit ça, bah, voilà telle mesure, ça s'est déradé et tout », il faut vraiment la justifier et tout, on passe vraiment plus de temps à justifier la, que ça ne vient pas de l'outil, que ça vient bah, du code ou de l'infra ou ce qu'on veut, plutôt que derrière l'outil. Donc ça, ça prend de temps, beaucoup de temps, quoi. Et voilà, après, il ne faut pas hésiter, parce que voilà, chaque client a des, des besoins différents. Donc nous, on a un besoin un peu particulier qui, quand on regardait la calculatrice euh, donc de, de licence côté d'Arboost, il y avait un truc qui ne rentrait pas nous. Donc voilà, on a négocié avec eux, et, euh, et ça s'est très bien passé. Quoi. Et la dernière chose, voilà, c'est bien d'avoir un super outil, mais euh, après, il faut vraiment le, le rendre visible. Parce que les, les gens, bah, au début, sont tout excités, ils l'utilisent un petit peu. Et après, bah, ils passent à autre chose, et, et donc voilà, si euh, l'outil n'est pas, est pas visible, euh, bah, enfin, les gens ne l'utilisent plus. Quoi. Et après, ils repartent sur d'autres outils parce qu'ils sont à la mode, euh, genre de choses. Ok, donc j'étais beaucoup plus rapide que prévu. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on qu utilise euh, bah, Darboost Donc déjà, on a changé la, la mesure. On a changé aussi le, le type d'agrégation, donc on est passé au percentile. Donc ces deux choses là donc bah, sur notre fameuse météo des sites où, euh, où on était premier et les concurrents étaient derrière bah, ça a changé les trucs donc il y a enfin, un concurrent qui, qui maintenant qui est bien placé donc ça pareil faut, faut expliquer ce que c'est un speed index pourquoi on est passé au percentile et tout et euh, voilà, donc voilà, ça prend, voilà, c'est un truc à, à ne pas négliger, cependant euh, sur l'ancien outil, pendant des, euh, des années, des, on leur a dit non mais les mesures sont fiables et tout. Euh, voilà, donc nous avons une moyenne plus le, euh, le load time côté euh, web page test. Et donc aujourd'hui, voilà, on, on arrive avec un nouvel outil qui, euh, bah, où le classement est un peu différent. Donc voilà, il faut justifier cette partie-là. Euh, donc les développeurs l'utilisent. Par exemple, on a fait une campagne d'AB testing il n'y a pas longtemps, on a, eu, bah, on a fait x3 sur les temps, parce qu'il y avait un problème. Bah, donc les, bah, les développeurs, à moment ils sont venus me voir ouais, comment ça se fait et tout, euh, pourquoi le, les temps sont x3. Donc là, c'est ce que je dis, hein, c'est euh, dès que les, les, enfin, les utilisateurs arrivent avec un doute sur les résultats, il faut en le justifier. Donc là, que bah, le waterfall, on a vu assez vite que. Bah, C'était l'A-B testing euh, hein, qui, rajoute, fin, qui faisait x2 et après un bug dans l'A-B testing qui faisait x3, quoi. Donc ça c'est pas mal, pareil, il eu des euh, donc on fait des événements watch my page, c'est-à-dire en gros, euh, donc, comme on a plusieurs sites, plusieurs pages, bah, c'est les, les team leaders ou les lead dev qui disent, voilà, en gros, j'aurais que des gens de, de chez ce loger regardent la page et fassent des, des, des préco et donc, bah ça, on utilise entre autres, on utilise Darboost et Dototi. Euh, après, bah donc, euh, moi, c'était mon souhait, c'est que, que tout le monde chez Sologé et Logikimo puisse l'utiliser. Pas que les, euh, les lead devs ou que, ou que moi. Donc, je voulais que n'importe quel dev puisse le tester, que ce soit en prod ou en non-prod. Et pareil pour les PO. Donc, là, ce qu'on a fait, c'est que aujourd'hui, côté Darboost, il, enfin, il y a deux types d'utilisateurs il y a les red-only et les, enfin les admins. Donc l'admin, il peut tout faire. Il peut programmer des tests toutes les demi-heures, toutes les heures, enfin, ou lancer des, des tests à la, à la demande. Et ceux qui sont en red-only, ils peuvent voir tous les résultats. Par contre, ils peuvent lancer des tests, ils ne peuvent pas les programmer, ils peuvent les lancer tout le temps, quoi. Enfin, quand ils veulent. Donc ça, c'est bah, dans la licence, on prend, euh, on prend la licence qui le permet. Euh, et donc ça fait que n'importe quel utilisateur peut utiliser euh, Darbous aujourd'hui. On a beaucoup d'utilisent, sans que nous, ça nous, enfin, tout en contrôlant le prix. Donc les gens, bah, ils peuvent pas modifier les tests qui sont programmés, ils peuvent pas en rajouter. Par contre, ils peuvent lancer autant de tests manuels qu'ils veulent, quoi. Donc ça permet que tout le monde puisse utiliser et que tout le monde sent que ça casse bah, ce que moi je mets en place pour suivre la, la perte de tous les jours, quoi. Euh, donc, que là ça c'est assez récent donc euh, bah, j'avais lancé une petite newsletter pour dire ah, ok donc on passe au percentile speed index donc aujourd'hui le reporting est fait avec euh, Darboost euh, L'autre chose aussi qu'on euh, qu est en train de mettre en place, bon, je n'ai pas mis dans le slide mais c'est euh, donc les, bah, en gros nous, les, comme je disais c'est les trois pages qu'on suit c'est vraiment le, la home page donc ça c'est une URL fixe ça ne bouge pas, une page de recherche, enfin une recherche ça bouge pas par contre les annonces, bah, les annonces peuvent disparaître quoi donc une fois que le, le bien est vendu, l'annonce disparaît. Et donc ça, il faut qu'on ait un système euh, automatique. Donc ça c'est bah, avec une API côté Darboost. Donc on est en train de l'industrialiser pour le mettre en place. L'autre chose qu'on est en train d'industrialiser, c'est dans Darboost on peut envoyer des événements. Il y a une mise en prod, bah, j'envoie un événement, donc après graphiquement ça se voit. Et donc en gros, bah, tout ça fait que euh, le, tout ce qui est fin, performance, fin, culture performance ça a été. Voilà, c'est les gens s'y mettent l'utilise euh, Un truc aussi qui était pas mal dans darbous c'est qu'il fait des, des rocos, donc c'est à dire que moi, le côté les îlots d'images, euh, réduire la taille de, de la page, ce genre de choses, j'ai aucune plus-value à euh, aller voir les équipes dire attention là cette image là n'est pas compressée, cette image là est trop grosse, là tu pourrais les îlots aider le, bah, le javascript et tout. Et donc c'est à dire que moi ça me dégage du temps pour faire d'autres choses. Quoi. Donc les gens l'utilisent, moi ça dégage du temps pour moi donc bah, c'est assez euh, nickel. Quoi. Voilà, donc c'est, j'étais beaucoup plus rapide que prévu, mais... Donc, si vous avez des questions. On va prendre les questions du coup. Bonjour, merci. Je voulais savoir qu qu'est-ce que vous entendez, vous entendez dans, dans percentile. Vous utilisez. Euh... Bah, au début, on avait une moyenne. Donc, avec le web page test qu'on avait, le truc c'est qu'on insérait en base. À chaque fois qu'il y avait un test. Et plus on insérait en base, plus la base était lente. Mais on avait à peu près une mesure par heure. Aujourd'hui, sur, euh, sur Darbus, on a pris pareil, on a pris la même fréquence, une mesure par heure. Plus une mesure par jour sur certains concurrents ou des sites moins importants de notre côté. Et donc, bah, après, le percentile, est, on est parti sur le 90 percentile, c'est-à-dire que 90% des requêtes, donc des requêtes pas forcément utilisateurs, mais hein, bon, là, ça correspond à peu près. Euh, en gros, si le, le percentile de 90 est à, je sais pas, on va dire 2 secondes, c'est à dire 90% des, des, des requêtes seront en dessous de 2 secondes. Donc ça, ça lisse le côté, enfin déjà, c'est une moyenne, s'il y a, je sais pas, 5, 100 000 et 2, la moyenne va être fausse. Quoi. Enfin La moyenne peut représenter, enfin, peut représenter un utilisateur qui n'existe pas. Et donc, bah, comme tu entends, on a des problèmes, euh, que ce soit BAC ou problème réseau, ça peut arriver, avec le peu de mesures qu'on fait, donc une par heure, ça peut fausser assez vite les résultats. Donc là, l'avantage du percentile, c'est que, un, déjà, ça, ça gomme les, les, bah, donc les 10% des requêtes les requêtes épuisantes qui peuvent être dues à des, enfin, des choses qui ne sont pas forcément chez nous ou qui sont arrivées qui ont été corrigées. Et après, voilà, ça permet aussi bah, de percentile d'être un peu plus exigeant en disant, voilà, euh, dans le cas où tout se passe bien, on veut en 90% des utilisateurs qui sont hein, qui, ont, qui ont des bons résultats et pas euh, regarder euh, la moyenne. Quoi. Ok, merci. Euh, bonjour, merci pour euh, cette présentation. Moi j'étais intéressé, tu parlais de euh, parce que bon on utilise aussi nous Derboost et j'ai euh, justement la problématique de euh, euh, On a trois types de pages. On a une nous c'est des pages produits pour le coup et effectivement les produits en fait ils ont aussi une durée de vie euh, limitée et euh, du coup euh, nous on teste toujours la même page produit donc tu parlais de variabiliser euh, avec les annonces. Euh ouais, donc ça, pour l'instant ce n'est pas documenté, enfin, Boris pourra t'en parler un peu plus. C'est un, voilà, un des trucs qu'on a demandé, euh, fin, si, fin, ça aurait été un no go de notre côté si ce n'était pas possible. Ouais. Donc, le concurrent fameux dont je ne donnerai pas le nom le faisait mais son API était super compliqué. Donc, Darbus l'a fait assez rapidement, euh, assez simplement. Aujourd'hui comme on est en train de migrer sur AWS, ce qu'on est en train de faire c'est une lambda qui va être chronée toutes les heures. En gros tu lui donnes ton numéro de test, ouais. euh, le, le, le champ qu'il doit chercher en gros c'est ça, la lambda ce qu'elle va faire c'est qu'elle va exécuter nos recherches et elle va prendre la, fin, la première annonce, la première, là, arrive, on, ouais, la première qui arrive après on peut faire un truc, c'est ce qu'on avait avant, avant, elle peut vous, avec un certain contexte prendre je sais pas celles qui ont pas trop d'images genre de choses mais voilà en gros c'est ça, euh, donc c'est une API. Donc bah, je te laisse voir avec... Euh, mais voilà okay. ouais, c'est assez pratique et nous voilà comme on est sur AWS on est en train, bah, est en train de avec une lambda bête et méchante qui va te chroner toutes les heures, qui va récupérer une euh, qui va lancer une recherche, qui va récupérer la première, enfin, la première annonce et après la bah, avec l'API d'ArBoost le mettre dans dire bah, ce test là maintenant tu utilises euh, telle, telle URL D'accord, ok, merci Est-ce qu'il y a d'autres questions parce qu'on manque pas de temps Bonjour. Euh, je voulais savoir par rapport au temps que tu, dont tu avais parlé sur l'équipe de quatre personnes, c'est ça qui avait fait le test pour les outils dédiés euh, sur, sur le, le monitoring. Ça vous a pris combien de temps à peu près pour un outil De bah vous après, décider en tout la période qui a mené à ouais, la décision Ça dépend l'outil. Voilà. Après, le, le, le truc, c'est qu'il fallait, euh, fallait faire un peu de politique. Mais tu vois, les, les deux premiers, on a vu assez vite qu'ils n'étaient pas adaptés à nos besoins. Enfin, les outils sont bien, mais ils sont pas adaptés. Enfin, par rapport au contexte de se loger, à ce moment-là, ce n'était pas, pas l'outil qu'il fallait. Quoi. Donc, euh, mais euh, ceux-là, ouais, en, enfin, on va dire c'est ce n'est pas des sprints, parce que en, en, celui-là, en, en, en deux semaines, donc deux, deux demi-journées, c'était plié. Le premier, bah, comme c'était, enfin voilà, l'outil fait pas mal de choses et on a, enfin voilà, il fait du synthétique synthetic monitoring, euh, il fait aussi des scénarios euh, pour dire si ton, enfin voilà, si le scénario de bout en bout est ok. Et après, il fait aussi, enfin euh, de Runscope qu'on a aussi, qui en gros, qui, est un robot sauf orienté API quoi. Donc comme on a trois outils, on s'est dit ouais, ça serait pas mal de, de passer, de, de tout réunir en un outil. Mais voilà, après c'est quand au niveau webperf l'outil est euh, peut-être ça a sûrement évolué depuis mais à l'époque c'était pas le c'était pas le bon moment pour, pour nous quoi enfin l'outil faisait pas le job pour euh, ce qu'on voulait mais euh, ça pareil en, ouais, tu, en, en, en un deux jours c'était plié après voilà j'ai dû mettre un peu de politique parce que c'était c'était utilisé en interne de manière euh, fin, fin, de manière euh, intensive alors que celui-là c'était juste euh, c'était la version gr gratuite qui était utilisée mais ouais celui-là donc euh, ouais ça un peu plus de temps mais euh, ça va assez vite après, euh, ouais, bah c'est le temps de comprendre la philosophie de l'outil, d'avoir la démo, de comprendre le prix, de négocier un peu le prix, mais ça, ça va assez vite. Après, euh, ça, ça peut aller assez vite, hein, si euh, on met sérieusement, en un mois, c'est plié. Hein. Je te pose question parce que dans la société où je travaille, ils ont fait le choix de, de, de New Relic. Pour un outil mmh. où il y a donc beaucoup de choses dedans. Mais euh, on a un problème de, de temps à accorder à comment on structure les rapports, qu'est-ce qu'on regarde, comment on le regarde. C'est sur une, un site qui est, qui est déployé à l'international. Donc il y a des biais culturels aussi sur, mmh. sur, sur tout un tas de choses. Et du coup, c'est connaître un peu le, le temps réellement que ça prend pour en retirer une information pertinente de, de ce genre d'outils. Parce qu'on n'a pas forcément. Le, on, a, on a tout ce qu'il faut en termes d'outils, hein, je pense, ouais. plus, que, plus que notre besoin mais on a du mal à établir un point de départ précis euh, ne serait-ce que sur le Scope Europe par exemple Ok, bah après ouais, se loger c'est vraiment très franco-français enfin par deux trois sites c'est en plus international mais après, enfin voilà, donc euh, les, bah, les dashboards par défaut font, font pratiquement le job là on est en train de voir avec Darboost pour avoir, euh, ce qu'ils appellent les custom dashboards pour moi pour l'affichage sur les bornes et donc ça, pareil ça va assez vite une fois qu'on sait ce qu'on veut et après, il y a le côté euh, aller faire le tour des PO, des lead dev pour leur dire Ok, bon, maintenant, on a, vous, les, vous, vous voulez quoi comme dashboard quoi. Et donc, ça, ça va assez vite. Après, euh, bah, après moi, ça fait. Enfin, Je ne l'ai pas dit au début, mais ça fait, un, ça fait plus de 10 ans que je travaille dans la performance. Bon, après, plus back au début et euh, front. Ouais, un gros backup au niveau du mindset T'es arrivé en euh, ouais, terrain Ouais, je sais à peu près ce que je cherche, donc ça peut aller assez vite. Enfin, ça aurait été que moi, le, le, le POC, il aurait été beaucoup plus rapide. Après, c'est. Euh, Ouais, enfin, après c'est bien tombé parce que tout le monde s'est mis d'accord sur l'outil sur à choisir. Donc il n'y a pas eu le côté euh, débat, euh, non, je vais à tel outil, euh, non, pas moi. Et on était prêt à partir aussi, donc ça j'avais négocié avec mon manager, que bah, si il hein, y avait deux outils différents, voilà, avec un outil euh, vraiment orienté perf pour, pour l'équipe perf. Et qui, après, en se mettant d'accord sur les, euh, les mesures qu'on prend et tout, il y a un outil plus générique pour les autres mais comme l'outil faisait, faisait l'affaire on, on a pris qu'un ouais, c'est euh, quand même important d'avoir quelqu'un qui ait déjà euh, l'esprit tourné à euh, l'exploitation de la data sur ce genre ouais, bah, de projet, mo voilà, moi j'ai l'habitude, après moi j'ai passé pas mal de temps parce que, un truc à ne pas négliger que j'ai pas mis, c'est que euh, discuter avec les éditeurs ça prend énormément de temps le temps de comprendre l'outil euh, ça, ça peut prendre du temps quoi et en plus, comme nous, on partait d'un outil qui, enfin, qui était vraiment adapté à nos besoins, qui faisait tout ce qu'on voulait. Et qui, euh, donc il y avait des trucs, on a dû faire voilà, le, le côté reporting, on, enfin, le côté où on génère la, la méthode des sites. Enfin, enfin, j'ai dû réfléchir à un, un autre truc différent, mais qui, qui apporte autant de valeur. Donc moi, j'ai passé pas mal de temps, mes collègues ont passé beaucoup moins de temps, ils n'étaient pas là tous les mercredis après-midi non plus, qu'ils avaient d'autres enfin, priorités. Ouais, tu... sur les dashboards, c'est du classique. Hein, c'est le, enfin, les dashboards qui vont ensemble. Euh, je, je les ai au début. C'est les dashboards, ouais, voilà, qui vont ensemble. Et donc, euh, c'est le côté. Bah, mais c'est pareil. Enfin, euh, nous, on a Dynatrace euh, côté APM. C'est vraiment le côté. il bah, faut mettre les métriques qui peuvent s'expliquer se, ensemble. Là, on voit très bien. Là, le chargement, il, il a augmenté. Bah, c'est juste parce que le poids de la page. Enfin, y a plus de requêtes, et donc le poids a augmenté, quoi. Donc il y a des, des tableaux de bord, mais dans Dientrace par défaut c'est pareil, il met le, le taux d'erreur, la charge et le, le temps de réponse. Donc un temps de réponse qui explose, si la charge fait x1000, ça s'explique assez facilement. Si le temps de réponse diminue vachement ou augmente vachement, et qu'il y a beaucoup d'erreurs, bah, soit parce que les erreurs sont coûteuses en perf, soit parce que les utilisateurs s'en vont et donc bah, le serveur il les pépère et il répond plus rapidement. Quoi et okay. ouais, faire de la veille techno c'est important pour choisir l'outil et après pour vraiment l'exploiter ouais. après merci. nous on avait vraiment euh, ça faisait 2-3 ans qu'on avait euh, notre outil à nous donc on, on a vraiment affiné nos besoins et tout quoi. merci et ben, merci Antonio